tu veux devenir un master grower, bienvenue à Weedman. Salut gang, c'est Weedman, content de vous voir. Euh, écoutez, on va faire un peu là, une révision de ce qui s'est passé dans ma cultivation de cannabis depuis les euh, 12 dernières journées. J'ai été très agressif avec les nutriments, l'engrais, euh, peut-être trop, euh, la raison c'est que j'ai encore perdu 10 journées de, de, de gros. Euh, 5 journées à cause que mes plants avaient faim. Ça faisait trois jours consécutifs que j'avais donné seulement de l'eau. Euh, puis là je voyais que ça commençait à stagner, euh, ça faisait trois jours et puis à chaque jour on voit une amélioration, un changement, euh, que ce soit positif ou négatif, que les feuilles soient par en haut, par en bas, que ça grossisse, que ça grossisse pas, on voit, on le voit, on est tellement attentif, euh, ça faisait trois jours que, que ça fonctionnait pas je trouvais, donc j'ai décidé de le nourrir, mes plants. ça a fait une grosse différence dès le lendemain. Euh, donc, j'ai vu que ces plants-là là, euh, avaient besoin de nutriments. Donc, euh, j'ai continué à en donner quatre fois en 12 jours. Je peux vous garantir que la prochaine fois, ça va seulement être de l'eau. Euh, une fois, ça a été de l'eau, trois fois de l'engrais. Beaucoup plus d'eau. Euh, vous vous rappelez, euh, auparavant, je donnais 250 ml. J'avais commencé à donner 333 millilitres. Je prenais euh, un litre d'eau et puis je le divisais en trois plans. Euh, je regarde mes notes là, pour, bien sûr, oui, c ça exactement. J'avais commencé là, à mettre euh, 333 millilitres dans la dernière vidéo. Je suis rendu à 500 millilitres. Euh, je commence déjà à avoir le beat, le feeling. Euh, quand il manque de nutriments, je commence un peu plus à avoir le, à les comprendre. C'est la première fois que je fais pousser du cannabis à l'intérieur. Donc, euh, j'étais très prudent à ne pas surarroser. On sait que c'est l'erreur numéro un des premières grow. Donc, moi, je ne voulais vraiment pas sur -arroser. On a eu le vu la vidéo Aquaman. Weedman veut devenir Aquaman. Euh, je l'ai appris à mes dépens, hein. on a encore perdu une semaine de grow euh, dès le début. Euh, J'avais mis trop d'eau. Et puis là, présentement, depuis la dernière grow, j'ai perdu 10 jours, 5 jours, parce que ça l'a pris là, euh, 3 jours avant que je me réveille pour euh, l'engrais. Ça a pris 2 jours avant que ça, ça repousse. Et puis, vous vous rappelez, euh, juste avant de terminer l'autre vidéo, je vous ai dit que je montrais ma lumière de 40 à 50 je le sais, vous capotez, vous hallucinez, je le sais, mais écoutez, ils l'ont pas pris encore. Euh, après trois jours, euh, je voyais que ça bougeait pas. J'ai redescendu mon euh, dimmer, dimmer de 50 à 40 d'intensité. Euh, ça a pris un, un autre euh, journée, 48 heures, là, avant de redécoller. Donc, euh, j'ai pas remarqué quelle était la hauteur là, de la lumière. Je vais vous dire ça tantôt. Mais euh, c'est encore à 40%, ma SF-4000, ma Spider Farmer SF-4000. Euh, mes plants sont améliorés, sont en santé. Les couleurs, là, c'est vert foncé. Euh, j'ai donné de l'eau hier, donc les feuilles sont un petit peu... Euh, sont vraiment horizontales, peut-être un petit peu par en bas, j'ai donné quand même des 500 millilitres, donc euh, on va réarroser là, seulement dans 4 autres jours, aujourd'hui ça fait 5 jours, donc euh, je pense que vous allez être content, encore une fois les plants sont quand même petits, j'ai perdu environ 25 jours, là, je calcule ça, 5 journées trop d'eau, 5 journées euh, la lumière. Un autre cinq journées, la lumière à une autre occasion. Euh, cinq journées manquait d'engrais. Il y avait vraiment faim. Là. Ça faisait trois journées consécutives que je donnais de l'eau. Donc, euh, il va falloir que j'enlève des feuilles. Hein? Ça, ça s'appelle cette action-là, la défoliation. Défoliation. Euh, on va enlever les plus grosses feuilles. Ça ne va pas blesser euh, la plante. Euh, ça va donner plus d'énergie au reste de la plante. Et puis de cette façon-là, en enlevant les grosses feuilles, bien, la lumière va pouvoir euh, capter plus de petites feuilles. Donc je vous montre ça. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Euh, je le sais qu'ils sont petits. Je sais qu'ils sont petits, mais ils sont en santé. Euh, vous savez, c'est ma première gloire intérieure. Je vous le répète, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de ce qui se passe en ce moment. Euh... Regardez ça, il y a toujours des photos sur mon Instagram ou Identity Donnez un pouce à la vidéo, un commentaire, écrivez-moi c'est quel là votre plan préféré. On regarde ça ensemble. Alright. Donc, voici le Boba CBD numéro 1. Donc, une très belle couleur, là, vraiment, euh, ça l'a repris... Euh, je regain. Vraiment content de mon boba couche CBD, environ 10% CBD et 8% THC, en moyenne. Boba numéro 1. Le boba numéro 2, dans un sac de jute, Supposer que les sacs de jute, là, ça fait mieux respirer les racines, et puis les racines là, circulent vers l'extérieur du pot, tandis que les racines dans un contenant de plastique, à place d'aller vers l'extérieur, ils tournent, les racines tournent euh, sur eux-mêmes, j'imagine, ils tournent euh, dans le pot. Donc on va voir l'efficacité des euh, pots en jute, voir si c'est euh, vraiment plus efficace. Présentement, je ne pourrais pas vous dire qu'il y a une différence. Donc ça c'est le boba numéro 2, je pense qu'il est plus beau celui-là, le boba cbd numéro 2. Gorriaz Gittles numéro 1, écoutez, euh, lui c'est clairement un setiva, euh, mais ça va donner le buzz du gorios Gittles. Vraiment un setiva, là, les feuilles sont vraiment différentes. Gorillaz Giddles numéro 1. On va seulement arracher la grosse feuille ici. Là, pour laisser euh, la lumière pénétrer là, à l'intérieur du Gorillaz Giddles pour que ça pousse. Gorillaz Giddles numéro 2. Lui dans un pot de jute. Lui, C'est lui que j'aime le moins. De tous mes plans, c'est vraiment lui que j'aime le moins. Euh, ces deux grosses feuilles -là, là on va leur dire bye on va les enlever pour essayer de donner une chance au Gorillaz Giddles de numéro 2 lui est plus là, euh, indica hein? Gorillaz Giddles numéro 2 phénotype numéro 2 le Zombies Giddles j'ai seulement un phénotype seulement une graine de cannabis ça m'a été donné là, par un ami un abonné, donc euh, ça vient de la compagnie Ripper Seeds. Tandis que les, les autres graines de cannabis, ça vient de Barney's Farms pour les Gorillaz Gittles. Et puis mes, mes Boba Kush CBD Dinafem et Purps Dinafem. Donc, ça, c'est le Zombie Gittles. Super Skunk, White Widow, Ripper Seed, un cadeau d'un abonné, vraiment je suis content, euh, on s'en est sorti, lui a vraiment été affecté là, par euh, un sur-arrosage, donc on va avoir quelque chose je crois avec le Super Skunk, White Widow. Le Purps numéro 2, il y en a toute la feuille dans le Purps numéro 2 Wow, hein, pas pareil, le Purps numéro 2. Les feuilles sont toutes ondulées, hein, un peu bizarres. J'ai arrosé hier, les feuilles sont un peu par en bas, là. Il y a un beaucoup d'eau, là. Le Purps, phénotype numéro 2, j'ai deux, deux Purps. On s'en va le fameux Purps numéro 1 maintenant. Et voici le Purps numéro 1 dans un contenant de plastique. Oh, mon Dieu, un contenant de plastique. Quelle horreur. Non, non, ça va très bien, un, un pot en jute. Mais jusqu'à présent, là, je pense que le purse numéro 1 nous démontre qu'on peut quand même, quand même pousser dans un pot en plastique. J'adore les pots en jute, vraiment, euh, vraiment. Donc, checkez-moi ça, le PURPS, le numéro 1, phénotype numéro 1 ici. Donc, euh, ils vont y avoir un peu des changements, là, parce qu'on va enlever les grosses feuilles de chacun des plans ici, là. Donc, euh, pour donner la chance aux autres feuilles de pousser, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, et en espérant que... On a encore des plus gros plans dans cette prochaine vidéo sur le suivi des plans de Winman. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour les pouces. Merci pour les commentaires. Ciao, ciao. Peace.